Je suis le voir l'arrivée du tour à Téléphée. Et vous êtes vraiment à l'aise quand vous vous voyez les Je suis Je les Je les choses. les choses. Ça Eh bien, quand c'est ma journée de repos, comme je peux, il y a une mène qui fait un peu de sans Je ne travaille pas aujourd'hui, donc. Eh bien, c'est bon. Vous avez peut-être une idée de projet Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ok, et bien on vous souhaite une bonne chose, c'est de bonnes choses. D'accord, merci. C'est une bonne chose pour la radio en YFM. Oui. D'accord, merci. Bonne...